vous allez bien, que vous pétez la forme malgré la rentrée qui a repris Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale avec un fond plutôt particulier et ça c'est parce que nous avons dépassé le cap des 1000 abonnés. Je vous en avais parlé dans ma vidéo actualité de septembre 2016 en vous disant que j'avais prévu de vous faire une vidéo pour le cap des 1000 abonnés même si on est plus de 1100 à l'heure actuelle d'ailleurs merci à vous ma Disney Army. Dans cette vidéo je vais vous présenter mes 10 objets de collection préférés. J'avais vraiment envie de partager quelque chose d'intime avec vous pour ce premier cap super important sur ma chaîne, et donc voilà ce qui explique ce, ce fond un petit peu particulier parce qu'on est un petit peu, euh... on est beaucoup aujourd'hui. C'est parti, je vous ai fait un top 10 de mes objets favoris que j'ai hâte vraiment de vous présenter, de vous dévoiler. Je pense que je vais parler beaucoup parce que je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de chaque objet. J'espère que vous n'êtes pas pressé. et on est parti. Mon dixième objet de collection préféré c'est cette Jim Shore fait clochette qui est très grande, voilà. C'est une boîte en fait qui s'ouvre. Voilà comme ceci. C'est une fée clochette que j'aime énormément que j'ai depuis des années. Il faut savoir que j'ai commencé à reprendre mes collections et à vraiment me replonger dans l'univers Disney en 2010-2011 en justement achetant des Jim Shore fée clochette. J'ai vendu une grande partie de celle que j'avais, mais j'ai conservé celle-ci parce que je trouve qu'elle ressemble vraiment à la fée clochette qu'on connaît dans Peter Pan en fait. J'aime beaucoup cette fée clochette qui a du caractère, qui est vivante, qui rigole mais qui est aussi jalouse. C'est la fête le jette à laquelle je m'identifie. C'est une pièce qui est assez lourde mais que j'aime énormément. En numéro 9, je vais vous parler de Lucifer. Lucifer qui est là aussi une gym short donc de la collection Cendrillon. Il y avait d'autres chats qui étaient sortis sous cette forme. Mais c'est vrai que moi j'avais des vues sur Lucifer. J'adore le dessin animé Cendrillon. Lucifer était l'un de mes Graals, c'était une figurine que je voulais vraiment à tout prix et que j'ai trouvé sur eBay il y a à peu près ouais maintenant de bonnes années je pense. Donc il est dans ma vitrine avec mes objets cendrillon parce puisque j'essaye d'avoir un petit peu de chaque personnage. Et voilà, il me fait craquer. En huitième position je vous présente la grande gesteur Fée Clochette, qui est un objet qui est assez difficile à trouver à l'heure actuelle mais que moi j'ai acheté il y a des années, il me semble quand elle est sortie d'ailleurs dans le commerce. J'aimerais beaucoup avoir Peter Pan et le Capitaine Crochet dans cette collection mais ils se vendent à des prix assez hallucinants. Peut-être un jour, croisons les doigts. Et là c'est l'autre côté de Fée Clochette que j'adore qui est ce côté vraiment boudeuse, etc. C'est une pièce de collection numérotée. Oui voilà, je regarde ça en live, hein. puisque j'ai la 1375 sur 1500. C'est une édition limitée qui est assez lourde, qui est vraiment bien faite, elle a pas de défaut et elle est magnifique. En numéro 7, je pense que vous le savez maintenant, mais j'adore les livres Disney, j'en ai énormément. Et celui que j'adore le plus, celui qui est le plus important pour moi, c'est le livre des héroïnes Disney en français. Donc il faut savoir qu'il y a peu de livres de collection en français Disney, vraiment très peu. Et il est absolument génial, il parle de toutes les héroïnes, et même des héroïnes un peu oubliées comme Megara, Esmeralda. Vraiment, c'est je le conseille à tout le monde, quoi. Il est magnifique. En sixième place, nous avons donc cette robe Jim Shore, pleine de détails, qui est ici du dessin animé d'animation. il faut savoir que la robe rose de Cendrillon, je l'ai toujours adorée. Là c'est la scène où en fait les souris se mettent à préparer la robe pour Cendrillon. Elle est pleine de détails, elle est absolument magnifique. L'histoire de cette figurine, c'est que pour la Saint-Valentin d'il y a quelques années, Cado City avait mis en ligne un concours où en fait il fallait inciter les gens à voter pour leur figurine préférée pour obtenir au moins 30% dessus. A l'époque elle était vendue 90€ et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les moyens de mettre ce prix-là dans une figurine à l'époque. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voté, j'ai voté, j'ai incité tous les gens que je connaissais à voter pour cette figurine. Et du coup, elle est passée à moins 30% et on a craqué dessus. Donc, et en fait, la petite surprise, c'est que, à l'intérieur, vous voyez, vous avez Cendrillon et son prince. J'ai une dépense qui ne tient pas. Et c'est une figurine musicale. La cinquième place de cet objet de collection est un petit peu particulière parce que c'est un objet que vous connaissez plus ou moins que certains ont entreaperçu dans mes vidéos. Il s'agit de ma lithographie Zootopie. C'est un film que je sais beaucoup de mes abonnés apprécient. C'est une lithographie qui est numérotée puisque j'ai la 2515 sur 5000. C'est donc un concept art avec euh, Judy et Nick et la particularité c'est qu'elle m'a été dédicacée par Clark Spencer. Qui est donc l'un des membres du film, qui est venu en France en fait pour nous présenter Zootopie et nous parler des recherches préparatoires, etc., faites sur le film. Donc je l'ai rencontré, il était vraiment adorable, il m'a dit que je posais vraiment des bonnes questions, qu'on sentait que j'étais passionnée, ce qui, ce qui m'a beaucoup touchée. J'ai eu une très très belle rencontre en fait avec lui, et du coup c'est un objet que je chéris tout particulièrement. C'est vrai que dans le cadre de mon travail, j'ai vraiment des opportunités assez incroyables, en tout cas en ce qui concerne Disney. Et Je vais vous présenter deux autres objets qui sont un peu hors sujet, mais bon, on est là pour blablater. Donc... Donc euh, tant qu'à faire. L'année dernière, il y a euh, le film Snoopy et les Peanuts qui est sorti. Et pour l'occasion, il y avait les réalisateurs du, des studios Blue Sky qui sont venus en France que j'ai rencontrés. Et en fait, Nick Bruno, donc, qui est l'un des animateurs de Blue Sky, m'a fait un dessin. <rire> C'est quand même un sacré honneur d'avoir un animateur d'un studio d'animation qui vous fait un dessin. Voilà, Je lui ai dit que j'aimais beaucoup Scrat et du coup, il m'a dessiné Scrat sur la maison de Snoopy. C'est quand même un souvenir assez énorme. Et voilà, donc euh, je me sens vraiment chanceuse d'avoir ce dessin. La plus récente que j'ai, c'est cette lithographie de Heiner Workings qui m'a été dédicacée par les membres euh, de l'équipe du court-métrage. Et euh, chacun m'a fait un petit dessin comme je leur ai demandé, sauf euh, lui. <rire> Aina Working, c'est le court métrage qui précédera Moana dans les salles obscures. J'ai déjà prévu de vous faire une vidéo sur ce court métrage parce que si j'ai eu cette lithographie, c'est parce que j'étais à une euh, conférence de présentation qui a été ouverte au grand public au forum des images des halles. Et en fait, euh, ils nous ont présenté leurs travaux préparatoires, ils nous ont expliqué un petit peu en, en quoi consistait le court métrage. Et à la fin, on a eu une rencontre avec chacun des membres en fait. Et pendant que je dédicais, on a eu le temps de discuter, etc. Il y en avait même un qui était français et qui travaille d'ailleurs sur Moana. Voilà, et c'était vraiment un moment magique quoi. En quatrième position, et là je vous l'accorde, alors là ça n'a rien à voir avec les objets de collection, c'est ce suite de Walt Disney World. En mars, fin février, mars 2016, j'ai été à Walt Disney World, j'ai réalisé mon plus grand rêve. D'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans ma FAQ et dans les 20 faits sur moi, donc euh, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en fait l'un des premiers souvenirs que j'ai acheté c'est ce suite parce qu'il a tous les emblèmes en fait des parcs. Walt Disney World et il a une citation de Walt Disney et c'est un sweat que je ne quitte pas, c'est je pense le sweat que je garderai toute ma vie, même s'il est élimé, qu'il a des trous, qu'il a des mythes, qu'il a des tâches, j'en ai rien à faire. C'est un peu mon suite doudou, je l'aime. Et ça me rappelle que bah mon rêve a été réalité. <rire> en troisième place, et je pense que vous l'avez remarqué dans mon front, il y a Samovar et Zip, et en fait ce sont. Donc de vraies figurines en porcelaine, etc. qui viennent de Tokyo Disneyland. Je vous arrête tout de suite, je n'ai jamais, jamais, jamais été au Japon, je n'ai jamais mis les pieds à Tokyo, même si j'avoue que ça fait partie de mes prochains objectifs. J'ai de collection, je me les suis offert à l'occasion de mes 20 ans. A l'époque, jour de mon anniversaire, en fait j'étais en stage dans le sud de la France. Pendant trois mois, je suis partie euh, travailler pour un journal. Euh, J'avais vraiment envie de marquer le coup et de m'offrir quelque chose de bien. Du coup, avec un de mes salaires, je me suis offert euh, en partie ces deux figurines. J'ai demandé à un, corresp enfin, un correspondant, un acheteur japonais et aussi, Big Ben et Lumière. Ce qui fait que c'est un magnifique trio. Et, et voilà, ça symbolise un peu ma e année. En deuxième position, c'est un objet que je vous ai déjà présenté dans les 20 faits sur moi, il me semble. Donc vraiment, si vous n'avez jamais vu cette vidéo, allez la voir parce qu'elle est plutôt rigolote. Donc cette boule à neige qui semble comme ça très ordinaire, en fait c'est une boule à neige cendrillon qui était vendue il y a des années et des années à la Disneyland de Paris. C'est une boule à neige qui appartient à ma mère en fait et c'est la dernière fois que j'ai été avec mes parents ensemble avant qu'ils divorcent à Disneyland Paris, du coup c'est un objet qui a beaucoup de valeur pour moi. A l'époque j'avais aussi Aurore qui était donc la mienne et je l'ai cassée pendant un déménagement. Du coup celle-ci j'y tiens, tiens encore plus que tout. Bon et on va terminer avec l'objet sur lequel je vous dois vraiment des explications qui d'ailleurs est le plus volumineux ici. Et Donc <rire> ma caméra a coupé mais je vais quand même vous présenter la dernière pièce de ma collection. Donc la dernière pièce que je tenais à vous présenter c'est... Cette designer fait clochette, édition limitée 4000. J'ai le numéro 3342, puisqu'il y a le certificat de. J'allais dire le certificat de scolarité, non. <rire> le certificat d'authenticité à l'arrière. Alors, pourquoi cette fait clochette est. Ma pièce de collection fétiche Tout d'abord parce que c'est mon personnage fétiche, je pense que vous le savez maintenant, Fée Clochette est le personnage Disney que je préfère, c'est celui auquel je m'identifie le plus malgré qu'il y en ait quand même d'autres dans lesquels je me reconnaisse, je pense que Fée Clochette est celle qui me correspond le mieux. Il faut admettre que c'est une poupée absolument sublime, notamment par sa tenue, la réinvention de ses cheveux, etc. D'ailleurs je pense que je vais la customiser, rajouter un fond derrière, peut-être faire quelques petites retouches à son maquillage, etc. Mais comme j'ai jamais fait ça, que je suis pas sûre d'être très douée, je pense que je ferai appel à quelqu'un d'extérieur pour les customisations. Il y a des personnes qui sont très douées, donc à voir. La raison pour laquelle j'aime autant cette poupée et pour laquelle c'est ma pièce de collection fétiche, c'est avant tout parce que euh, je suis une ancienne collectionneuse de poupées Disney. C'est la seule que j'ai gardée. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en février-mars 2016, j'avais été à Disney World, j'avais réalisé mon plus grand rêve. Et bah en fait, euh, j'ai réalisé ce rêve en vendant toutes mes poupées Disney. Je vais essayer de vous mettre une image ici ou ici. Je crois que je dois en avoir d'anciennes de ma collection. J'avais pas énormément de designers hormis fait clochette Zarina et Noah, mais j'avais pas mal de LE, donc les, les grandes poupées et les limited editions, que j'ai vendues, alors je les ai pas vendues juste parce que je voulais partir, en... je voulais en.. réaliser mon rêve, je les ai surtout vendues parce que je n'ai trouvé plus de plaisir à collectionner. Pour moi la collection de poupées Disney, n'était plus devenu un plaisir mais une énorme source de stress. Je pense notamment au fait de devoir se lever à des horaires assez inimaginables, tout camper devant le Disney Store, ce que je n'ai jamais fait le plus tôt que j'ai fait c'est arriver à 4h du matin pour une sortie à 10h, c'était pour la première vague de, de poupées La Reine des Neiges, il faut savoir que le film à l'époque n'était pas sorti, à l'heure actuelle je connais certaines personnes qui dorment plusieurs jours devant, et même collectionner en ligne, déjà il y a les erreurs du Disney Store qui perdent des colis, il y en a certains qui se font voler, etc. Mais il y a aussi surtout le fait qu'on est de plus en plus nombreux à être collectionneurs, que c'est extrêmement compliqué de commander en ligne parce qu'il y a tellement de personnes que le site sature. Même si vous avez convoité une poupée et que vous l'aimez de tout votre cœur, vous ne pouvez pas être sûr que vous l'aurez à 100%, c'est c'est assez compliqué, c'est une énorme source de stress et du coup ce qui se passait c'est que je stressais avant de commander je stressais pendant et après j'arrivais plus à profiter de ma boupee vous voyez c'est-à-dire que je la regardais et en fait je pensais juste à toutes les galères que j'avais eues pour l'obtenir et, et voilà je prenais plus de plaisir alors je me suis dit pourquoi les garder, pourquoi elle me servent à rien, enfin c'est pas qu'elle me servait à rien enfin, c'est qu que je passais devant, je me disais ouais elles sont jolies mais j'éprouvais pas plus de choses comme je peux les éprouver pour certains de mes objets qui ont une histoire et que j'aime du plus profond de mon être. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu toutes mes poupées à des collectionneurs. Je suis très fière d'avoir vendu ma mère Gotel à l'une de mes meilleures amies parce que je sais qu'elle en rêvait et voilà. Et la seule que j'ai gardée c'est celle-ci parce que c'est celle avec laquelle j'ai eu de moins de galères à avoir. C'est-à-dire que je me suis décidée au dernier moment, à la base je voulais pas la prendre. Et je suis arrivée vers midi au Disney Store et je me suis dit bon je la regarde et si je craque bah je l'achète. C'est ce qui s'est passé. Mais j'ai pu la choisir, c'était tranquille, il n'y avait pas une queue de malade. J'ai que des bons souvenirs avec cette poupée, j'ai pas forcément le dégoût que j'ai prouvé avec les autres. Je ne tire pas que tu es négatif de ma collection de poupées Disney parce que ça m'a permis de faire la connaissance de pas mal de personnes, de fans Disney, qui sont à l'heure actuelle pour certains mes amis. Ça m'a aussi permis de vraiment immerger dans ce monde Disney parce que bah même si j'ai toujours aimé, j'avais pas forcément euh, la même implication dans cet univers, on va dire. Et... Euh, voilà, c'est tout pour cette vidéo de ma présentation de mes 10 objets de collection fétiches. J'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre pièce de collection préférée, je suis vraiment curieuse de savoir, à me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, surtout si ça vous a plu, d'en savoir plus sur ma collection, parce que s'il y a beaucoup de pouces en l'air, je pourrais envisager pour un prochain cas, pas les 2000 abonnés parce que j'ai déjà prévu quelque chose, mais pour les 3000 ou les 4000 si un jour on y arrive, de vous présenter le reste de ma collection, je sais pas, Donc je suis vraiment curieuse de le savoir, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, on sait jamais, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous ma Disney Army. Prenez soin de vous et je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Abonne-toi.